Bonjour Alors aujourd'hui on va regarder un programme, un nouveau programme, qui va nous permettre de faire un diagnostic. Un diagnostic qui va me permettre de dire, en fonction du nombre d'animaux que je vais donner, ça va m'afficher soit qu'il y a beaucoup d'animaux, quand je donnerai un nombre d'animaux qui est supérieur à 5, ou égal à 5, et s'il y a moins d'animaux que, que 5 animaux, s'il y a moins de 5 animaux, alors on dira... Faut il faut recueillir de plus d'animaux, parce que dans mon zoo, ça signifierait qu'il n'y a, a pas assez d'animaux. Alors, on va partir sur un programme en langage C euh, qui est quasiment vide. Alors la première chose, euh, il va falloir qu'on recueille donc, le, le nombre d'animaux. Donc pour ça, on va se donner une variable, on va l'appeler NBANI. On va demander à l'utilisateur combien il y a d'animaux d'animaux voilà après il faut qu'on saisisse cette valeur qu'on a qu récupère cette valeur on va récupérer ça dans, donc, dans notre variable entière qui s'appelle nbani voilà donc on n'oublie pas le et commercial hein, pour dire que c'est l'adresse de cette variable là alors après donc c'est là qu'on a qu'on doit faire notre diagnostic est-ce qu'on dit qu'il y a beaucoup d'animaux ou non donc Pour faire ça, il va falloir qu'on teste la valeur qui, est, euh, qui a été saisie dans Annie. Alors, on utilise donc, euh, le mot-clé if donc pour, euh, pour notre alternative. Soit on ira d'un côté, soit on ira de l'autre. Donc notre test, c'est est-ce que c'est supérieur ou égal à 5 Dans ce cas-là, on va dire que notre nombre... On va dire qu'il y a il y a beaucoup d'animaux. Voilà, on est content. Donc il y a beaucoup d'animaux. Donc, euh, ben on va faire un premier essai. Hein. On va compiler. On va dire voilà. Ah, Annie, c'est pas déclaré, donc c'est j'ai fait une erreur. C'est N.B. Donc si mon nombre d'animaux est supérieur ou égal à 5, j'affiche il y a beaucoup d'animaux. Et après on s'arrête. Je recompile, on lance le programme, combien y a-t-il d'animaux Alors, admettons, je mets 15. Donc, il met, il y a beaucoup d'animaux. Un deuxième essai pour voir. Donc, cette fois-ci, on va essayer, on va lui dire, par exemple, j'ai 3 animaux. Donc là, bah, il ne marque rien. Hein. Pourquoi bah, Parce que la condition nbani supérieure ou égal à 5 elle n'est pas répandue puisqu'il y a trois animaux. Elle n'est pas répondue, elle n'est pas remplie. Donc ça, c'est faux. Comme c'est faux, on va voir s'il y a une partie else. Sinon, il n'y en a pas. Et comme il n'y en a pas, on continue l'exécution, on n'écrit rien du tout. Donc là, on va également traiter ce cas-là en disant, donc, en disant, dans ce cas-là, il faudrait accueillir des animaux. Donc, il faudrait accueillir des animaux voilà animaux voilà puis là on va dire qu'on n'est pas content voilà donc on compile pour voir si c'est ok c'est bon pas d'erreur donc là normalement si ma condition elle, est remplie j'affiche beaucoup d'animaux et si ma condition elle est fausse je vais dans la partie else c'est à dire la partie sinon et je devrais afficher il faudra accueillir des animaux donc, on va valider ça alors, admettons que j'ai trois animaux. Il faudra accueillir des animaux. Donc voilà, ma condition est fausse. On va dans le else. Je relance une deuxième fois, parce qu'il faut tester. Hein. Là, on ne peut pas tester en une seule fois si le programme il fonctionne bien. Il faut le relancer au moins une deuxième fois. Puis cette fois-là, on va dire par exemple, j'ai 24 animaux. Donc il y a beaucoup d'animaux. Qu'arriver à ce stade, je suis content, parce que mon programme. Il m'affiche soit ce message-là, il y a beaucoup d'animaux, soit ce message-là, il faudra accueillir des animaux. Donc j'ai bien un diagnostic qui est fait en fonction de, de la variable que je fournis, de la donnée que je fournis ici et qui est stockée dans, dans la variable nmeani. Donc sur ce, je suis super content et euh, bah, je vais vous remercier euh, pour votre attention et vous dire euh, à bientôt. Au revoir.